parler de l'aumône aujourd'hui. L'aumône, le don. L'aumône, c'est un acte d'amour et de bienfaisance envers son prochain. Il est destiné aux pauvres. Je J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Deutéronome avant de continuer. Deutéronome chapitre 15, verset 11. La Bible nous dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te Donne ce recommandement ce commandement pardon tu ouvriras ta main à ton frère aux pauvres et à l'indigent dans ton pays ici dans la bible dieu nous donne le commandement d'ouvrir la main de donner aux personnes qui sont dans le besoin et un peu plus haut dans le verset 10 il nous dit que si il nous dit que lorsque nous donnons nos maisons Oh pardon, nos entreprises et nos travaux seront bénis. C'est-à-dire tout ce que nous allons entreprendre sera béni. Parce que c'est un Dieu juste. Vous savez, quand la main gauche s'ouvre pour donner, le Seigneur fait en sorte que ta main droite puisse trouver facilement. Que ta main droite puisse être bénie abondamment. De façon à ce que toi, à ton tour, que tu puisses continuer à donner à ces personnes-là qui sont dans le besoin. La situation actuelle nous le démontre assez bien. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui ont fait des dons pour cette pandémie. Et euh, ces dons-là ont aidé, ont sauvé des milliers de vies. Et je me posais la question, si ces personnes-là qui ont donné, parmi les personnes qui ont donné, pardon, euh, il y en a de ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens, donc qui n'ont aucun devoir envers Dieu, ils l'ont quand même fait. À combien plus forte raison, nous étant enfants des dieux, nous étant chrétiens, nous qui devons ressembler au Christ, nous qui, de, qui avons eu ce devoir-là d'aider le prochain, à combien plus forte raison on ne pourra pas aider euh, à cette veuve-là qui ne sait pas quoi donner à ses enfants le soir, à ces orphelins-là qui sont obligés de voler pour survivre, à ce frère-là, à cette sœur-là. Vous savez, un vrai croyant ne peut se dispenser d'aider les malheureux. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne les moyens, que le Seigneur nous donne cet amour, cette soif d'accomplir son devoir qui est d'aider les autres. Que le Seigneur vous bénisse.